Alors, la Learning Week, c'est un projet qui vise à changer le regard sur la formation, à augmenter le plaisir d'apprendre et à permettre de positionner les salariés comme acteurs de leur développement. Donc en un mot, pendant une semaine, on propose de nombreuses activités de formation aux salariés, qu'elles soient globales et s'adressent à tous, ou plus locales, adaptées à des métiers ou à des sites. Ça s'inscrit complètement dans un compagnie-programme et ça nous a permis d'avoir un fort soutien du management. Un chiffre pour, euh, comme impact, 93% de la population de Steiner Electric euh, était basée sur des, sur des sites qui ont organisé des activités sur la Learning Week. Donc un chiffre en constante hausse. Quel autre impact important Une reconnaissance interne, une reconnaissance externe. Euh, interne dans le sens où euh, le salarié se rendu compte que euh, Steiner Electric avait pris le virage vraiment de l'entreprise apprenante. Et c'était euh, ce qui permet à nous d'avoir une visibilité, une crédibilité accrue de la formation comme un acteur vraiment important du changement, de la transformation du business chez General Electric. L'originalité du dispositif et la diversité des activités proposées. Quand je parle d'activités proposées, c'est euh, des activités qui sont en lien avec euh, le business, que ce soit en local ou en, local, en global. La, le côté innovant des activités qui étaient proposées des, des durées qui étaient toujours courtes, ce qui permettait d'aller de, de l'une à l'autre. Et le côté fun aussi des activités qui étaient proposées. Et enfin, quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est le côté fédérateur, euh, qui a amené beaucoup de buzz, qui a amené beaucoup d'activités de, de, de, de, et d'animation et de, de, de, de vie sur les sites. Les facteurs clés de succès, un sponsorship vraiment important qui venait d en haut. Une organisation décentralisée, où on avait pour chaque site, où j'avais réussi à mettre en place sur la France pour chaque site, des champions on appeler des Champions Learning Week, des, euh, des équipes-projets qui ont mis en place des activités sur leur site et, euh, et, et ce qui fait euh, que, ça, que ça a marché. Et un dernier mot qui est là, à mon avis, aussi un clé, un clé du succès, c'est l'envie. Chacun avait envie de participer et chacun avec un sourire. Donc voilà